on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4, la suite de notre série où nous, jouions, où nous jouons les états pontificaux. En train de reconvertir l'Italie, et c'est un peu compliqué. Et la France a vraiment, la Provence s'est complètement convertie et la France a survécu. Elle a été intouchée quasiment. C'est fou j'ai l'impression que là, maintenant ça serait répand pays par pays C'est parti en bohème Ils étaient complètement catholiques Et maintenant ploc, ploc, ploc, ploc, ça pop partout Donc dans le dernier épisode On avait fait une guerre où On avait pris une province à Milan Deux à Luc Et deux à la Bosnie Et ça n'avait pas tellement plu à nos voisins Et maintenant On essaye de compenser un petit peu Oh, ça a été converti. Oh, faut que je convertisse Luc. Luc 32. Oh oh oh, quoi Impôt trop élevé et visite suspecte. On, à... on va faire dans l'ordre. Les individus à l'air louche sont présentés à la cour pour proposer leur service au pape. Ils prétendent avoir des capacités et être prêts à faire des choses qu'aucun dirigeant qui ne se respecte ne saurait avouer. Publiquement en tout cas. Ok, j'ai pas besoin de prestige donc on va les prendre. Alors, depuis les, hauts, depuis les hauts hauts murs et depuis l'intérieur des tours, toutes nouvelles six épaisses, magnifiques et toutes nouvelles fortifications, il est difficile d'entendre le peuple crier contre les impôts trop élevés. Et malgré tout, nous entendons gronder la menace de la révolte et de la rébellion qui risque d'éclater si nous ne baissons pas les impôts. Donc soit on entend, soit on dit « Vous dites quoi On n'entend rien !» Sauf qu'il y a déjà pas mal d'agitation dans mon pays... Donc on va juste euh, donner de l'autonomie. Même si j'ai l'impression qu'une province protestante, par défaut, elle est quand même euh, en dessous de 1. Mais si jamais on lui met plus 2, bah là elle devient au-dessus de, au de 0. Ça c'est 0 le. Le, le seuil. Alors, il faut préserver les privilèges des guides, ou alors on ne peut pas s'opposer au progrès. On va prendre les points. Je sais que les bourgeois sont du coup mécontents. J'ai envie de confisquer des terres pour gagner un peu de pouvoir. Hop. Oh, par contre, maintenant que j'ai un grand pays, il euh, n'y a pas qu'une révolte. C'est pas grave, c'est des micro révoltes. Par contre, ça m'a collé un peu d'agitation, je pense Confiscation des terres aux ordres Alors, Pologne demande que nous venions à son aide dans la conquête de Ponaise de Zem, Zem, Zem, Zemplen Zem, Je sais pas comment on dit Sachant qu'il y aura Danemark, Autriche et Brambourg C'est parti C'est parti, mon kiki On est un peu plus que. Mais pas des masses, et surtout ça va me permettre de perdre. De, de les faire quitter la koa, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Le reste. Peu m'importe franchement. Mais Les faire sortir de la koa, ça m'intéresse. On a 24 galères, on va les sortir. Et on voit. Il y a que besoin de combien 6 personnes, ça va. On est en train de reprendre la province toute seule en fait Grâce au fort donc on peut aller directement à Pest, Je dirais euh, J'ai revendiqué toutes les provinces côtières Donc ils ont intérêt à partager Bon il y a une crise du sel Très bien Ça se bat Ils ont beau avoir un, un amiral On les a eu Ils vont bientôt ressortir On va rentrer si on peut Hop, comme ça mes bateaux sont quasiment tous à 100%. Ils ressortent. Voilà, on leur a remis une petite claque, une claque Ah, oh, j'aurais dû faire mes revendications avant. Bon, c'est pas trop trop un souci. Euh, on va faire comme je fais souvent, on va sortir les chevaux, comme ça ils prendront pas l'attrition du fort, et en revanche ils pourront occuper les provinces. Quand vous laissez des choses sur un fort, ils prennent l'attrition comme l'infanterie. Et ils comptent dans le, le total des régiments nécessaires, mais. Je crois pas que l'infanterie apporte un, un bénéfice quelconque à part euh, permettre d'être le nombre nécessaire pour faire le siège. Alors.. On perd. Oh mince, ils sont en train de se faire siéger. Il y a le Danemark aussi. Moi je suis au sud et j'ai juste l'Autriche et la Hongrie. Mais eux, ils ont le Danemark. Après on ira sur le fort d'à côté. On peut continuer à convertir. On a bientôt fini la conversion de Luc qui est centre religieux. Ça m'en fera un de moins. On a fini Pest donc on va continuer. Comme ça on a un bon score territorial sur Pest au moins. Ils prennent de l'attrition là Comment c'est possible Est-ce que c'est parce qu'ils sont en guerre avec moi et que j'ai, euh, je sais plus quel, euh, sur cette province là, le bâtiment euh, d'attrition. Je peux pas vraiment savoir, je pense. On a des chevaux. On a pris Vienne. Allons leur euh, filer un coup de main pendant qu'on s'occupe euh, d'achever les dernières provinces. Là, si ils voulaient sortir, euh... bon, ils pourront pas sortir la Hongrie. Le truc, c'est qu'ils sont tous si j'ai Moi, je dois avoir un très bon score. Bon, euh, j'ai 22. Il ouais, y, y a le Danemark aussi. Ça représente un bon poids, je pense, dans la guerre. Donc, ouais, ils ont prévu de prendre Zemplen euh, et peut-être des provinces là-bas. Euh, reprenons le fort. On va faire un autre bonhomme. Un autre euh, commandant. Ça s'appelle... Ah oui, il a dit avec la conversion de Luc, j'ai pas tout lu, mais on a détruit un centre de la réforme. Et du coup, on a sauvé, je crois que c'est. Une... Avait... c'était Peste qui était en train de converti ou une province par là. Bon, on a sauvé des gens de la conversion. Il y des catholiques qui ont survécu là-bas. A mon avis, ils ont eu l'événement... Euh... Ah non, ils sont encore tout, tout convertis. Je sais pas s'ils si ont de la résistance ou quoi que ce soit. Euh, on a trop de points, on a trop de points. Mais on peut les dépenser dans mon... les idées, ces points-là. Par exemple, ré... relations diplomatiques plus une. Ce qui est à mon avis très intéressant. Ils ont 11 bateaux, ils en ont refait un, je rêve Ils ont vraiment refait un bateau Ah, est euh, est en train d'être converti. Bon, mes bah, alliés ont vraiment perdu de leur côté J'essaye de te re derrière eux On va voir ce que ça donne Donc là, c'est repris Alors, je pourrais aller te taper mais On va essayer de reprendre Varsovie plutôt Ah, on a ce fort là Ok, alors là, c'est une autre histoire. Euh, eux, ils m'attaqueraient. Qui m'attaque là C'est eux, oui, c'est ça. On va aller du côté de Varsovie. Bon, désolé la garde de Suisse. Vous étiez seul, mais vous avez ralenti l'arrivée. Enfin, vous les avez maintenus pendant un moment, on peut dire. Il y a une armée qui passe. Oh, ils se sont arrêtés là. Oh, c'est bête ça. Parce que c'est justement là que j'étais. Est-ce qu'ils vont traquer mon armée là Non. Pourquoi ils étaient en marche forcée Je sais pas. Euh, réputation diplomatique plus 1. Oh, j'ai masse de sous. On a énormément de réserves Je sais pas si c'est utile de les augmenter encore Il y a peut-être des manufactures utiles oh. Ouais on va en faire une puis voilà Je garde, je garde 1000 sous quand même au cas où 1000 du cas Fin de la traite avec Ragus et la Croatie Voilà, bon, c'est bête parce qu'on a un score de guerre tout petit Alors que j'ai occupé des tonnes de trucs chez eux on a... on a la Poméranie avec nous. Euh, on a repris Varsovie, c'est le moment de rassembler nos armées et de commencer à chasser. Oh, je suis tombé sur des Danois qui ont beaucoup moins de morale que moi, à ce que je vois. Ça a piqué pour eux. Qui passait Il ne passe plus désormais Donc là on a complètement Enfin on a pas complètement siégé l'Autriche Mais on a bien siégé l'Autriche Il ah, y en a qui repasse derrière moi là Ah c'est ça ils sont en train de repasser Bon on y retourne Ou alors j'essaye de choper ceux qui sont là Ils sont vraiment, à avis beaucoup plus faibles On va les laisser mourir. On va bien s'en débarrasser un jour. Voilà. Il y a une armée de 11 qui va en béquesse. On les attrape. Voilà. On enchaîne. On va les empêcher de prendre cette province-là. Comme ça, ils pourront prendre que Zemplen pour eux. Après tout, c'est tout ce qu'ils ont revendiqué. Et euh, ces deux provinces-là, s'ils veulent... On se rassemble ici un instant Et hop Ok Pomeranie annule tous ses traités Conclus avec Pologne Ils se sont rendus Ah je les loupe Go Attrapez les moi quoi Hongrie 7 Zemplen C'est une grosse blague ça Ils m'ont donné zéro. Ils ont tout pris pour eux Bon je vais relancer la partie Et on se retrouve tout de suite Bon, j'ai relancé 10 secondes avant. Si jamais la Pologne décide de se rendre, bah dans ce cas-là, je me rends tout seul. Et je demande euh, ces provinces-là. Il me faudrait celle-là, idéalement. Mais c'est trop pour eux. Et une seule, ça ne m'a pas l'air super utile. On va demander des provinces sur eux. Et puis voilà. Euh, trans Transdanubi plutôt. Ou alors... Euh, cet état-là, on va prendre des deux, je pense. 3. Trois... Ah, oh, je peux pas demander un, plus... un de plus. Ou alors, est-ce qu'il y a moyen que je demande Non, j'ai le droit à 31, tout pile. Ok, on va demander ces trois provinces-là. Et on va laisser la Pologne qui voulait rien me donner dans. Ses propres soucis C'est à dire avec son score de guerre De moins 5 Comme ça ils feront une paix blanche au lieu de profiter de moi Peut-être qu'ils m'ont rien donné Parce que La dernière fois Je leur ai fait un coup Un méchant coup comme ça Attendez toi tu vas là là, là, Plusso modo tu vas là On a de quoi faire des tonnes de revendications sur l'Autriche. Ce qui est bête, c'est que c'est pas l'Autriche ma cible prioritaire. Et la Savoie qui est dans une Quoi. J'ai même pas regardé si ça influençait la Quoi. Bon alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai plus l'Autriche et la Hongrie dans la Quoi. Et l'autre la... bonne nouvelle en fait, c'est que dans les pays que je regarde, il y en a aucun qui est repassé au-dessus de 50% sauf Milan peut-être Milan et Luc Mais je m'attendais à ce qu'ils rejoignent Mais je préfère avoir Milan et Luc que l'Autriche et la Hongrie Même s'ils euh, ils ont pas une bonne taille euh, Ils présentent quand même beaucoup Et il y a même le Haut Palatinat, Le Palatina Qui en soit Non pas du tout On va améliorer les relations Qui en soit n'a pas tant de raisons que ça de me détester Ah bah d'ailleurs tout le monde s'en va Maintenant qu'il n'y a plus l'Autriche et la Hongrie ça c'est une excellente nouvelle Oh oui. Un événement crucial La guerre du comte euh, Soutenons le prétendant du partisan au trône Ok Est-ce que la Suède se trouve indépendante Non pas du tout Bon j'ai vraiment lâché la Pologne Mais en même temps euh, Vous pouvez pas faire une guerre et prendre toutes les provinces que vous voulez Et me donner rien en fait sinon moi je proteste euh, qu'est ce qui me manque encore il manque une province. il me manque surtout des provinces sur la Savoie en fait mais avoir France Grande-Bretagne Bourgogne Espace, Espagne bon Bologne il compte pour rien mais Bourgogne il y en a vu que c'était 30 000 hommes la France à mon avis ils font une très bonne taille 52 000 hommes c'est à dire à peu près moi je pense avec les puissants ah il y a l'Espagne de leur côté aïe, aïe aïe aïe aïe et la Grande Bretagne non je peux pas vraiment les attaquer la Savoie ils sont tout bonnement ah ils sont garantis seulement pour la France ils sont allés à l'Espagne, la Grande Bretagne et la Bourgogne trois grandes puissances du côté il leur manque l'Italie et l'Allemagne et... ils ont un, un axe puissant pour l'instant, l'Italie, c'est moi, on n'est pas trop alliés. Et l'Allemagne, c'est rien du tout, mais les puissances dans le coin, ça doit être le Brandebourg, la Bohème et l'Autriche. Bon, la Bohème, ils ont 30 000 hommes, c'est déjà bien. Euh, autre solution, vu qu'ils sont alliés à Bologne, j'attaque Bologne, au moins pour briser leur relation. Mais euh, devinez quoi Bologne est allié à Ottomans, sera garanti par la Bohème. Et à... ah bah il y a juste les Ottomans en fait qui font peur. Et la Bohème, ça m'embête beaucoup, mais en même temps, si j'amène la Grande-Bretagne et l'Espagne, on est beaucoup plus nombreux. C'est probablement aussi dû à leurs colonies, qui viendront peut-être pas, mais pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de colonies, donc je pense pas beaucoup de de, de troupes dans les colonies. Eux, j'ai une revendication permanente, ça serait rien que j'en fasse une. On va bientôt avoir trop de points. Des points sont les. À Spolède, à Padoue aussi si vous voulez. Soulèvement des séparatistes serbes. Ouais, je vois bien. Oh, la France a été excommuniée. On va leur donner de l'autonomie locale. Je sais que je fais souvent ça, mais.. Euh, je me dis que c'est toujours souvent une bonne solution. La France, je pourrais l'attaquer avec la Bohème, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Et donc, c'est une grosse guerre, ça c'est clair. Le truc, c'est que si je fais ça, logiquement, vu qu'il y aurait l'Espagne, la Bohème et la Grande-Bretagne à mes côtés, qui soutiendrait encore la Savoie Bologne. Ok, c'est, je crois que ça va être notre moyen pour arriver à obtenir le Monténégro, le Montferrat -Mont plutôt, et euh, Torino. Le Monténégro, ça doit être plutôt dans les Balkans. C'est un état, peut-être. Je crois que j'avais des séparatistes du Monténégro. Non. L'Esclavonie. <rire> C'est vraiment comme ça que ça s'appelle la province mais on peut augmenter ma réputation diplomatique Je pense que ça peut servir pour convaincre les gens pour les guerres La Pologne aurait dû faire la paix, elle était à moins 5 grâce à... Enfin, grâce à mon soutien parce que j'avais repris ses provinces Et maintenant elle est à moins 71 Comme j'ai une traite avec tous les gens contre qui elle est en combat, j'aurais un peu de mal Ah on va lâcher ta filette si l'Espagne attaque ta filette, euh, je lâche. C'est vrai que l'Espagne considère qu'elle est plus forte que... Alors qu'elle est... Ma... L'Espagne considère qu'elle est plus forte que moi, ta filette, Tunis et Mamelouk. Ou alors est-ce que l'IA s'est dit non, les États pontificaux, ils m'aiment trop, c'est bon, on va pouvoir le faire. Ou alors ils se sont dit, c'est une guerre équilibrée, faisons-la. Euh, qui est-ce qu'on donne on va faire ça. Est-ce que les clercs sont très loyaux par défaut Enfin, par défaut. Pas complètement par défaut, mais. Les clercs sont très loyaux. Ah, loyaux euh, on va faire des revendications sur la France. Puisque ça se dessine, je l'attaquerai. Vu que j'ai plein de sous et de quoi faire beaucoup plus d'armées, autant y aller, je dis moi. On va faire un modèle. Pour permettre d'expérimenter ce truc qui est nouvellement gratuit. Créer un modèle. Donc il me faudrait 30 000 hommes. J'ai plutôt l'habitude de faire moitié eux. Et après, eux, ils se partagent l'autre moitié à deux tiers, un tiers. Donc ça ferait... Là, il ferait 30. Ah, le ce truc c'est qu'en 30... Forcément inquiéter. Ou alors 16. Chuck, chuck, chuck, chuck. On va faire ça. Ok on va l'appeler défaut. Hop. Sauvegarder. Et logiquement ils vont tous se rassembler. Ce serait génial. Euh, moins d'autonomie. Ou alors on leur donne de la loyauté. etc. La Lituanie me propose une alliance, mais la Lituanie... Bon, elle est allée à Pologne et Autriche. On va accepter, parce que j'ai une relation en plus de dispo. Qui pourrait être le Brabant, par exemple. À mon avis, il doit faire un... On va prendre le Brabant. Ils font 13 000 hommes, c'est acceptable. Franchement. On a la Transdanubie et Alford. Il faudra que je prenne le reste pour que ça soit rentable. Capacité de gouvernance on est bon Ah génial les troupes se rassemblent Et s'additionnent toutes seules oh, J'adore j'adore euh, Et le truc fou c'est que je vais pouvoir faire Une autre armée exactement pareil Réunir une armée C'est fait Et après je sais pas quel âge a le dirigeant français 71 ans il va être temps de l'attaquer Euh, donc on rassemble Une armée là Une armée là Vous vous restez là tant qu'on a des rebelles serbes Voilà on va faire un dernier modèle Ici Avec un peu de maintenance de l'armée Et je gagne encore des sous ça c'est pas mal Euh Dévotion au prestige. Prestige en ce moment, c'est prestige qui m'apporte le plus. On a une moins grande part de mon pays à convertir. Est-ce que ça se ressent Oh, 88% Yeah Ça se ressent en effet, on était à 78% au début de l'épisode précédent. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai regardé. On a perdu un conseiller militaire. Ouais, non, je vais prendre défense d'effort. Normalement, je devrais pas en avoir tellement besoin, mais. Ça peut servir. Ah, sienne est à Luc. La logique se ressent. Faudrait que Luc soit à Sienne, pour que ce soit vraiment très drôle. Alors, compétence 3 c'est un peu trop. On va monter nos relations avec la France, même si j'y crois pas vraiment. Ah, on n'aurait pas la Bohème. Non, si on aurait la Bohème, on aurait pas la Lituanie, la Pologne. D'accord. Euh, je me dis que ça doit être le moment On va monter à max la maintenance de l'armée Vous vous êtes bien fusionnés Toi tu viens là, toi tu avances là Voilà, ça m'a l'air d'être le bon moment pour attaquer En plus je peux faire une autre revendication Alors déclarer la guerre à la France Avec Grande-Bretagne, Bohème, Brabant Le but étant de prendre le Dauphiné Hop, pour coup réduit Hop, Ensuite tout le monde a rejoint. Sauf qu'en fait nous on ne bouge pas. Sauf euh, l'armée qui est en train d'arriver. Elle, elle bouge. Voilà. Et là, on a... Quoi Espagne Elle est pas avec moi l'Espagne Non, parce qu'elle a une autre guerre. Mince, je croyais que l'Espagne viendrait. On va miser sur le fait qu'ils ont bientôt fini leur guerre. Donc pas d'attaque pour l'instant de la Savoie J'aimerais pouvoir attirer l'Espagne avec moi euh, On va quand même siéger Les provinces Ah j'ai gagné encore des bateaux Les ottomans occupent une province Je sais plus combien quelle taille ils font les ottomans Mais il me faut probablement une armée Pour aller les siéger Hop tu vas où toi Là bas ok Oh ils sont un peu trop nombreux, on va se grouper plutôt La Provence est contre moi aussi Peut-être que je pourrais les sortir Ah yeah, Espagne, c'est parti Oh ils rejoignaient tout juste Espagne, j'ai eu de la chance Alors les gens rejoignent la quoi contre moi Sans aucune raison valable à mon avis Je vais m'occuper de la révolte et après on revient. Alors j'ai beaucoup de trucs à gérer. On va leur donner le commandant. Mince, on va occuper la province. Ensuite, on va leur donner le commandant. Oups, oh, c'est trop tard. C'était juste une toute petite armée de rebelles. C'est pas très grave. Euh, ouais, les ottomans sont nombreux. Euh, la Savoie, on peut enfin l'attaquer avec juste Bologne. Le but va être de prendre Monferrato. Et on commence tout de suite en écrasant leur armée Parfait Ensuite Kony Il y a des défenses Il y a beaucoup de défenses bon, Je peux pas passer tant que j'ai pas pris le, le... Coni. Ok c'est pas grave Ok ok pour l'instant tout se déroule bien C'est une guerre vraiment tendue à mon avis Mais ça va le faire, ça va le faire. Alors on a pris Lyonnais Hop on envoyer une troupe là-bas. On va se débarrasser. On peut pas. Il faut d'abord que je refasse les forts derrière moi. Ça c'est la capitale. C'est bien ça. Prenons la. On a perdu Corfou. Mince, je pensais que je serais plus rapide qu'eux. Euh, on va se grouper. Oups, oups, oups, oups, on se groupe là. On va peut-être pas très équilibré cette armée. C'est pas grave. Allez là-bas, c'est bien ça. Hop, parfait. On a détruit. Gagner contre une, une bataille, euh, faut que je regarde partout en fait. Oula, ça va se battre là. On peut pas se replier, on n'a pas de commandant. Ça va piquer. Et la bohème, ah si, c'est la France donc la bohème vient avec moi. Aïe aïe, oula, ils sont beaucoup trop nombreux. Faut que l'Espagne me rejoigne, je sais pas où elle est. Elle est encore sur ta filette en fait Ah ouais elle a accepté mais à la limite de la limite On va se battre là-bas et si on perd on ira autre part Mais on est en train de gagner Ok on a gagné mais je pense qu'on va aller autre part quand même euh, Mes bateaux Revenons non, Restez là-bas Enfin repliez-vous quand même On a pris Connie parfait Euh, j'ai des révoltes en plus, ce sera des Serbes. J'ai plus d'armée côté Serbe, tant pis. Euh, la Savoie, j'aimerais savoir s'il est envisageable que je prenne cette province-là. Oui. Euh, on va dire que oui, oui. oui. C'est pour ça que j'ai fait toutes les guerres, donc on va faire oui. Et après, on prendra ce qu'on pourra sur la France et tout. J'aimerais pouvoir prendre le siège de la Savoie avant, et je sais pas si ça marchera. Euh, on va perdre des sous et Je vais prendre des impôts de guerre Parce que mes finances sont pas ultra Oh là là on se fait descendre Il hein. y a toujours une armée anglaise buguée Donc toi tu vas à Bologne Pour les convaincre Et toi tu vas là-bas On va rassembler tous mes brabants 7 brabants à Liège Oula s'est ah bon, rendu et il m'a probablement abandonné C'est bien ça Bon ils m'ont un peu servi 63 000 français Pour l'instant on gagne Même si j'ai pas l'objectif de guerre d'ailleurs Et là il y a les serbes bon, J'espère que les ottomans vont s'en occuper euh, Je suis pas sûr du tout à aider hongrois j'ai le temps de finir Bologne avant ou pas La Savoie, j'aimerais que vous vous rendiez. 11. Je vais pas avoir besoin de tous ces sièges. Juste avoir besoin de leur siège principal, je pense. Euh, on pourrait aller s'occuper des Hongrois et des Provençaux et des tout et n'importe quoi là-bas. Et on reviendra en force après. Hop, euh, Chambéry est tombé, je pense que c'est bon. Euh, vérification, je veux pas avoir à faire une guerre pour euh, former le royaume de Dieu, c'est bien ça ok, là, la Savoie vous sortez, vous allez en plus financer ma guerre voilà là, je sens qu'il va y avoir des rentrées dans la croix je pense on va aller se battre là puisque nos alliés espagnols se battent et on est arrivé juste à temps les provençaux qui vont par là euh, de ce côté-là, on a la Bohème qui nous soutient. On va envoyer une seule armée. Pour avoir plus d'armées côté français. Ils ont pris le siège de la bourre, les Espagnols. J'en suis ravi. Euh, on revendique les provinces, autrichi les prov les provinces autrichiennes. Euh, améliorons nos relations avec l'Espagne, la Grande-Bretagne. Voilà, voilà. Ah, il s'occupe de mes rebelles. C'est bien sympa. Euh, vous avancez directement là-bas. Ouais, le, le fort suivant, il est là-bas. Il y a juste cette province-là qui m'intéresse beaucoup. Ah, oh, on a perdu un fort. Est-ce que j'ai. Ouais. Oh, je peux même appeler les gens dans la guerre Qui ça La Lituanie. Bon, on va les appeler parce que c'est quand même un peu compliqué. Bonjour, Monsieur les provençaux, j'aimerais vous affronter. Oh mince, j'ai pas regardé. Quelle erreur. Mon armée était trop loin. Euh, c'est où le, la tête de la Provence La capitale plutôt c'est Anjou, d'accord Souvent c'est pas Anjou Parce que Anjou est pris par les français Ça m'a l'air un peu étrange cette tentative d'attaque Il faudrait que je prenne Anjou Mais pour l'instant j'ai pas trop les moyens Euh ok Est-ce qu'on focus à fond la France Ou est-ce qu'on essaye de faire sortir les ottomans Je vais essayer de faire les un peu des deux Oh j'ai une armée dispo là Ok alors vous deux vous allez prendre le haut poitou Et toi tu vas te replier T'occuper des liégeois euh, On va perdre de la dévotion On a des points militaires en rap Oh bah ça me permet de prendre ça par exemple On va attendre Hop le lendemain Ok la bohème est en train de m'aider à, à tout reprendre M'aider à tout reprendre de ce côté là on a gagné On va envoyer cette armée Côté ottoman Conversion terminée euh, J'aimerais terminer cette guerre dans cet épisode C'est possible Il euh, y a moyen d'aller sur Anjou Non on va rester à proximité Il y a un siège à Bordeaux où... Non c'est revenir dans la province C'est pour ça qu'il y a un symbole de siège Euh... Il y a peut-être un peu beaucoup de monde dans la croix Je sais pas si je vais pouvoir me permettre de Prendre grand chose contre la France malheureusement Mais mes objectifs passent avant Le reste Hop hop hop Ah si il faut que je prenne en joue moi On va laisser Ah ah, ah. ah. ah Je peux plus faire demi-tour Ok si je vais prendre en joue c'est possible quand même on siège bien la France Peut-être que si jamais je prends des provinces côté ottoman, personne m'en voudra parce que c'est super loin C'est à l'autre bout de l'Europe Peut-être que j'aurai moins de soucis J'aurais dû attendre pour prendre Bologne et pour leur forcer la conversion C'était une erreur, ça. J'aurais pu leur imposer, la... j'aurais pu attendre de faire leur siège, leur imposer leur religion, en les en sortir de la guerre. Bon, en même temps, ça m'apporte plein de prestige de convertir des provinces hérétiques. Donc, c'est pas si mal. Pape Autriche a déclaré la guerre à Constance, mais qui est Constance D'accord. On est en train de reprendre les territoires ottomans ce qui fait qu'ils ont un score de moins 3, ce qui est bon pour moi Hop, on a un petit bonus de science, j'ai trop de commandants euh... On va virer celui qui a plein de Ah faut d'abord euh, le retirer d'unité Et après On peut faire ça Ok ok, ça me convient Il y a 61 000 français De ce côté là c'est tombé Je pourrais prendre Constantinople Ça pèserait lourd dans les trucs de paix euh, Malheureusement je suis vraiment loin de l'Espagne Prenons du mercantilisme On a pris Chartrain euh, Alors vous reculez On va prendre Paris plus il y a qu'un niveau de fort Oh là la bohème s'est rendue Elle a annulé tous ses trucs avec moi Aïe ouais Ça ça sent la mort C'est la mort On appréciait Est-ce que les ottomans veulent sortir Déjà ils veulent pas sortir du tout Et ensuite ils veulent surtout pas sortir En me donnant des trucs est-ce que je peux pas dire, on fait la paix avec la France et prendre des trucs côté étonnement Je peux. Le truc, c'est que j'ai actuellement un... Ouais, attendez. Donc là, j'aurais moins 4 sur l'Autriche, moins 2 et moins 1 un peu partout. Et là, j'aurais moins 6, moins 4, moins un truc bidule. Donc on va pas prendre sur la France. On va faire la paix. De toute façon, j'ai pas tellement besoin de plus de trucs. Euh, il me semble que c'est une mine d'or, ça. C'est bien ça. J'ai bien retenu. Il euh, y a l'état de l'Albanie qui pourrait m'appartenir. Celui-là, il m'appartient. Et sinon, après, la suite, c'est Trala. Mais je la contrôle pas. Ok. Hop, c'est fini. Merci à vous, mes alliés. Merci à ceux qui ont fait le boulot jusqu'au bout. Qui n'ont pas abandonné en cours de route. Hein Messieurs les... les différents gens. Euh, on a des points. Oh. Mars. Ah la Bohème. On est alliés. Qu'est-ce que tu crois Comment ça j'ai un territoire illégal Ah Mars j'ai pas encore fini de légitimer. Ah je pense que si jamais je terminais pas la guerre il aurait pas de checké. Parce que du coup ça me colle un malus avec lui. Mais nos relations. Euh, prenons des points pour la diplomatie parce qu'actuellement... Ah bah la France est à nouveau excommuniée. Pour l'instant j'ai ce truc là à faire. Cette idée là plutôt que ce truc là. Bon la France est loin de pouvoir rejoindre une COA contre moi. La Bohème non plus. Globalement en Allemagne ça passe. J'ai pris des emprunts Non, j'ai pas pris d'emprunt. Alors là, on a 30 000 hommes 16, 4, 16 C'est parfait, 17, 4, 9 C'est pas tout à fait euh, 16, 4, 10 plutôt 7, 4, 9, il ressemble à quoi mon modè modèle Je crois qu'il y a 8 dans le modèle Ah non, il y a 10, c'est bien ça Il euh, y a un bouton Conformé à un modèle D'accord. Est-ce qu'il recrute quand je dis conformé à un modèle On dirait pas. On va faire la même méthode ici. Conformé à un modèle, le défaut. Donc J'ai une armée toute faite pour le modèle et l'autre qui est pas finie. Est-ce qu'il m'a recruté des troupes Non. Euh, donc là il manque 3 euh, unités de canon. Bon je peux pas passer. Hop. Voilà lui il est plein. Et pour atteindre les 16 fantassins il manque aussi beaucoup de monde. Ok, il y a eu le nouvel euh, truc. Euh, logiquement, il me faut... Je dois avoir euh, 120 000 hommes. Et vu que j'ai tous les canons et tous les fantassins qu'il faut avec ceux qui sont en train de se former, il faut nécessairement que je crée des nouveaux fantassins. Mais on va pas le faire pour l'instant. Euh, on a le piémont. Ok. Mais alors, à qui êtes-vous allié Ferrari, Luc, Constance et Rotom, blabla. On a à nouveau plein de sous, c'est bien. J'ai eu quelques difficultés économiques sur la fin de la guerre, mais c'est passé. Euh, et ça va être l'heure de s'arrêter, en fait. On devait s'arrêter juste à la fin de la guerre. Euh, ça m'embête légèrement que ce soit si compliqué de convertir des provinces Ah c'est parce qu'elles sont non légitimées que ça me coûte aussi cher Quand je les aurai légitimé j'aurai plus d'eux et donc ça va doubler à peu, plus que doubler la vitesse Même si c'est des sunnites et qu'ils ont un niveau de développement élevé Ça fera pas énormément d'effets euh, On se retrouve bientôt dans le prochain épisode